Bonsoir à tous, bienvenue dans le 19-20. La Franche-Comté ce soir a les pieds dans l'eau et ça continue de monter. Le Douai et le Jura sont en vigilance rouge. Pluie et inondation. une alerte rare. La haute zone, elle est en orange. Nous ferons le point sur les secteurs déjà touchés. Nous retrouvons notamment à Ornan, Emmanuel Rivala en direct. Des médecins qui se relaient, c'est le principe du cabinet éphémère de Pontarlier, une solution pour lutter contre la désertification médicale qui intéresse, vous allez le voir, le gouvernement. Chaux-Neuve le jour d'après, on dresse le bilan de ces deux jours de Coupe du Monde de combinés nordique avec de belles annonces pour les années à venir. Le Doubs et le Jura sont donc placés ce soir en vigilance rouge, notamment pour les inondations. La Haute-Saône est de couleur orange, les cours d'eau débordent de partout, des écoles ont dû fermer. Les habitants ont les pieds dans l'eau. On fait tout de suite le point avec Jérémy Chevreuil et nos équipes sur le terrain. La commune de Doubs n'a peut-être jamais aussi bien porté son nom. Déjà en cru au début du mois de janvier, la rivière Le Doubs est sortie de son lit et a inondé une bonne partie du village. Les habitants sont presque résignés. Il y a exactement les mêmes dégâts qu'il y a trois semaines, où le, les mêmes riverains ont été inondés une deuxième fois. Tout va dépendre de la météo de ce soir et de cette nuit, mais pour l'instant, on a quasiment les mêmes niveaux qu'il y, y a trois semaines. Affluent du Doubs, la Loue a été placée en vigilance rouge. à Ornan, la rivière est déjà proche de ses niveaux records. L'eau s'est invitée dans bien des maisons. Ce restaurateur n'a rien pu faire pour éviter l'inondation. Là, je suis relevé la cuisine d'un plot, mais je crois que ça n'a pas suffi. J'ai peur que ça monte encore, oui. C'est ça le problème. Alimenté par des cumuls de puits dépassant par endroits les 100 mm ces dernières 24 heures, l'eau est montée très vite, surprenant bien des riverains. Deux heures et demie du matin, il n'y en a presque pas. Elle est montée d'un seul coup. Moi, je couche au premier puis au deuxième. Parce que... Quelques kilomètres en aval, c'est du ciel que l'on prend la mesure de la crue et que l'on surveille les digues protégeant les habitations. C'est une zone où historiquement il y a eu une brèche qui a été refaite depuis. La brèche de 1953 et l'appui du drone nous permettra de voir les, la tenue de l'ouvrage lors de la forte charge qu'on qu attend dès demain matin. La nuit prochaine, la rivière pourrait ici monter de 2 mètres supplémentaires. On appréhende beaucoup. Surtout qu'ici on a eu un problème avec une digue dans les années 50 et aujourd'hui on a peur que cette morceau de digue ressorte et inonde une partie du village. On regarde la pluviométrie qui se situe à Lamont, donc sur le plateau La haut qui était enneigé avec des fortes pluies qui sont tombées dessus. On est sur une crue qu'on n'a pas vue depuis en gros une vingtaine d'années. Météo France annonce pour les prochaines heures de nouvelles précipitations et un redout en altitude synonyme de fonte des neiges. Autant d'éléments propices à une nouvelle montée des eaux et de nouvelles inondations. Le niveau continue effectivement de monter. La loue déborde, on l'a vu de façon exceptionnelle à Ornan, Ornan, où l'on retrouve tout de suite en direct Emmanuel Rivalin. Emmanuel, bonsoir. Quelle est la situation ce soir à Ornan? Bah écoutez, la question que tous les habitants d'Ornans se posent ce soir, c'est jusqu'où la loup que vous voyez derrière moi, jusqu'où va t elle monter, comment va se passer la nuit? Alors c'est une question qu'il se pose de toute façon depuis 9 heures ce matin, quand a retenti la sirène d'alerte, c'est l'usage ici dans la vallée de la Loue, dès que la rivière sort de son lit. Alors... Évidemment, même si on est habitué aux crues, ici, eh bien, les habitants le reconnaissent. Ils ont été surpris par la montée des eaux. Près de 70 centimètres cet après-midi en quelques heures. C'est beaucoup, 70 centimètres qui ont changé la donne. Eh bien pour les commerçants, même si c'était lundi, jour de relâche, eh bien, ils ont pu anticiper, relever le mobilier sur des parpaings. Cela a aussi changé euh, la donne pour les écoliers qui ont, et, les, et les, le collège, les, les élèves du collège qui ont dû faire un grand détour pour revenir chez eux ce soir. Sans doute sont-ils arrivés avec un petit peu de retard. Alors, comment va se passer la nuit eh bien, On peut imaginer que les lumières vont rester euh, allumées euh, toute la nuit pour surveiller le niveau. La pluie va continuer jusque vers minuit, 2 heures du matin. C'est à ce moment-là que la loup va atteindre son pic de cru. Elle n'a pas encore atteint son niveau maximal. Et puis après, eh bien, euh, on attend un temps plus sec. Euh, il faudra simplement attendre la fin de la journée demain pour euh, constater une baisse du niveau des eaux. Un dernier mot sur les recommandations de la préfecture, elle engage, elle incite fortement la population à ne pas se déplacer ce soir, certainement pas dans le noir. Euh, comme vous le disiez, eh bien, on n'avait pas vu ici de telles inondations depuis une quinzaine d'années. Merci Emmanuel Rivalin, je précise que les écoles d'Ornans et de Quingès sont fermées. Du côté du Nord-Franche-Comté, ces inondations rappellent aussi de mauvais souvenirs pour leur pas de graves inondations, mais les habitants sont inquiets. On fait le point tout de suite avec Maxime Menvaux. Ici, dans le nord Franche-Comté, la situation est difficile, mais pas encore catastrophique. Je me trouve ici à Valentinier, commune où le Doux est sorti de son lit. Et résultat, bah vous le voyez derrière moi, la route Villedieu est coupée à la circulation. Plus aucun véhicule ne peut circuler. Résultat, les bus eux non plus ne peuvent plus passer deux arrêts euh, qui ne sont donc plus desservis dans le pays de Montbéliard d'autres communes sont touchées notamment Vougecourt où le stade notamment a été inondé mais également d'autres communes comme Colombier-Fontaine ou où l'île sur le loup où on craint des inondations. Dans le territoire de Belfort, la situation est là aussi compliquée. Depuis ce matin, euh, plusieurs rivières dont la savoureuse sont sorties de leur lit. Résultat, euh, deux routes départementales sont coupées à la circulation sur le secteur de Petit Croix et de Froide Fontaine. Et puis, à noter que dans le secteur d'Héricourt en Haute-Saône, là aussi vigilance car la Lysaine, la rivière Lisaine est elle aussi en crue. Vous voyez, ici, une situation compliquée mais pas encore catastrophique mais vigilance car l'eau ici continue de monter et ce soir il pleut toujours. Merci Maxime, on vient de l'entendre avec vous tous la question c'est bien sûr jusqu'à quand le niveau d'eau va monter On pose la question tout de suite avec le chef du centre de météo France de Besançon Bruno Vermodéroche bonsoir. bonsoir merci d'être avec nous vous sortez tout juste d'une réunion de, de crise oui. alors est-ce que le niveau va encore monter j'imagine que ça dépend peut-être des cours d'eau Oui alors euh... La conséquence, c'est il euh, y a beaucoup plus euh, depuis 48 heures, euh, surtout ce, cette nuit et ce matin. Et donc euh, les rivières réagissent plus ou moins vite. La Loue est en train de monter euh, rapidement, c'est elle qui réagit le plus vite souvent. Le Doux en amont est en train de réagir et va continuer à monter. On, on en parle ici sur Montbéliard, mais euh, sur Besançon dans les jours à venir. Est-ce que la pluie et... qui s'arrête, ça veut dire aussi que ça s'arrête de monter au non, niveau des cours d'eau ou pas Pas du tout, pas du tout. En fait, là il pleut encore un petit peu, mais en fait, je veux un peu rassurer aussi par rapport à ça. C'est que le, le gros des pluies est passé, même s'il pleut encore un peu maintenant euh, cette nuit, quelques petites averses résiduelles, euh, ça ne fera plus monter du tout les rivières. Non, non. Les la rivière qui monte maintenant, c'est les conséquences de tout ce qui s'est passé depuis 48 heures, et notamment sur les pluies de, de cette nuit et de ce matin. Et donc, euh, après, bah, toute cette eau qui tombait tombée sur le haut doux, par exemple, il faut qu'elle redescende. Il y a un peu de fonte de neige aussi en même temps. Tout ça, ça va faire une vague qui va, qui va se propager sur le Doubs qui est en train d'atteindre Vaujocourt, euh, À Besançon, le Doubs est déjà haut, mais en fait, euh, il va encore monter pendant les deux, un jour ou deux jours, ou peut-être trois jours qui suivent. Je ne suis pas vraiment spécialiste sur vraiment euh, le, le niveau des crues. C'est ça, il faut quand même s'attendre à ah oui, voir oui, le oui, Doubs oui, encore monter. Dans les prochains et jours. Ça va être un peu le paradoxe, c'est que là les pluies vont s'arrêter demain, mercredi et jeudi enfin des journées euh, avec un temps calme et sans pluie, mais par contre, aussi, autant la loue qui est montée très vite va certainement redescendre relativement vite, autant le doux et surtout en aval va continuer à monter pendant les jours qui, qui viennent. Il faut bien rester vigilant. Qu'est-ce qu qui explique ce phénomène On l'a souvent entendu, on n'a pas vu ça depuis longtemps. C'est des crues quand même qui se rapprochent des crues historiques. Oui. C'est quoi C'est le fait qu'on n'ait pas arrêté justement d'avoir beaucoup de précipitations. Oui, en fait, depuis le mois de novembre en fait. Hein, il pleut euh, plus que la normale en novembre, en décembre. Et là, on a fait euh, un gros épisode neigeux avec beaucoup de fonte euh, à la fin d'année euh, et, et une crue assez importante déjà au mois de, début du mois de janvier. Les sols sont saturés, les rivières sont pas redescendues à un niveau très très bas. Et donc maintenant, tout ce qui tombe, ça va directement dans, dans la rivière. Et là, comme on a été quand même copieusement arrosé, comme ça a été dit, une centaine de millimètres en 48 heures sur certains secteurs et même plus de 50 millimètres à cette nuit sur le bassin versant de la Loue. Donc forcément, ça fait réagir très rapidement la rivière. Renaud vermaud merci beaucoup de, pour toutes ces précisions. Merci d'avoir été à, avec nous. On passe au reste de l'actualité avec la colère des gardiens de prison qui ne faiblit pas la contestation euh, continue dans toute la France avec encore des débrayages et des blocages. Les personnels dénoncent avant tout leurs conditions de travail. Le mouvement touche tous les établissements de Franche-Comté comme celui de lonce le à l'image. La plus forte mobilisation était aujourd'hui à la maison d'arrêt de Besançon. reportage de Thierry Chauffour et Sébastien Poirier. Monsieur Présent, je refuse. À l'appel de leur nom, une majorité de surveillants refuse de prendre leur poste. Les personnels qui ont fait la nuit continueront donc leur service aujourd'hui, difficilement tenable dans la durée. On durcit le mouvement dû au mutisme de notre ministre durant tout le week-end, après avoir consulté la base sur ce fameux protocole qui n'a pas convenu à la majorité à l'Assemblée du personnel. Cette décision prise par l'Assemblée Générale ce matin donne une autre dimension à ce conflit. Elle fait suite à de nouvelles agressions de surveillants par des détenus, notamment vendredi à Borgo, en Haute-Corse, où un fonctionnaire a été grièvement blessé à l'arme blanche. On en a marre de se retrouver en permanence agressé. Et effectivement, ça a renforcé notre détermination dans l'action et dans le mouvement. Comme vous pouvez le constater aujourd'hui, l'ensemble des personnels sont là. Et nous sommes là pour faire entendre notre voix. Au-delà des revendications sur les salaires, ce sont surtout les conditions de travail qui sont mises en avant. Ces dernières années, toutes les prisons connaissent une surpopulation carcérale. Et selon les manifestants, pas assez de surveillants. Sur la maison d'arrêt de Besançon, actuellement, il nous manque 8 à 9 personnels. C'est-à-dire que vous avez combien de détenus en plus par rapport aux places alors on a une capacité de 280 détenus, on est 350 actuellement. Euh, forcément, on ne peut pas les gérer avec un effectif euh, qui n'est pas celui qui devrait être. En milieu d'après-midi, les sept surveillants qui ont pris leur service hier à 19h ont quitté la prison sous les applaudissements de leurs collègues. Désormais, ce sont les ERIS, les équipes régionales d'intervention et de sécurité venues de Dijon et quelques cadres pénitentiaires qui assurent la surveillance. Demain, le mouvement se poursuivra donc à Besançon, mais des blocages sont également prévus dans deux nouveaux établissements en Franche-Comté, celui de Lons-le-Saunier et de Montbéliard, à Vesoul et Belfort. Pour l'heure, les personnels ont prévu des débrayages. Prendre rendez-vous avec un médecin est devenu une gageure dans certaines zones, y compris dans des villes comme Pontarlier. Pour répondre aux besoins, la commune teste un cabinet éphémère avec des médecins qui se relaient. L'initiative fonctionne et elle intéresse même le gouvernement. Lucie Thierry, Jean-Louis Saintin. Parce que je... oui. Un jour par semaine, ce médecin fait 60 km pour exercer ici. Retraité, il a accepté de reprendre son activité. C'est vrai que la retraite se soit si facile que ça. Et là, j'ai des relations sociales, je vois du monde, on discute, etc. Euh, je gagne ma vie. Il y a plein d'avantages. Et puis, oui, on a l'impression d'être utile. Comme lui, cinq généralistes assurent des permanences à tour de rôle. Ouvert il y a quatre mois dans l'urgence pour pallier le manque de médecins, le cabinet médical éphémère ne désemplit pas. Merci. Nous, on a dû, avant d'avoir ce médecin-là, téléphoner jusqu'à val quand il y a eu le cabinet éphémère, bon, ben, ça, ça a tout de suite mieux été, quoi, parce que là, au moins, vous êtes sûrs que vous on vous répond. Si c'est n'est pas aujourd'hui, ça sera demain. Cette innovation locale intéresse le gouvernement. Une délégation ministérielle fait le tour de France des bonnes idées et Pontarlier est leur première étape. À travers son plan national, la ministre de la Santé veut encourager ce type d'initiative. Le plan, il est en évolution, même s'il apporte des des, des comment dirais-je, mesures significatives comme le doublement des maisons, centres et pôles de santé, eh bien, nous allons encore évoluer, c'est-à-dire qu'on écoute sur le terrain et euh, on, on donnera euh, au comité ministériel tous ces éléments pour justement lever ces freins. Pour l'Union des médecins libéraux, il ne suffit pas de faciliter l'installation de ce type de cabinet pour qu'il se multiplie sur le territoire. On va avoir des médecins généralistes qui vont avoir une patientèle de l'ordre de 1600 ou 1700 personnes quand la moyenne nationale est à peu près à 900 d'après la sécurité sociale. Donc il est clair qu'on ne peut pas demander à de tels médecins généralistes avec une telle patientèle de pouvoir libérer encore plus de temps. Loin d'être reproductible partout, le cabinet médical éphémère est une solution parmi d'autres face aux déserts médicaux. La capitale du haut Doubs le sait, mais voit plus loin avec un projet de maison médicale. Livraison prévue, été 2019. Un mot de politique avec l'extrême droite qui se déchire. Le candidat du Front National Jean-Raphaël Sandry pour les législatives partielles du territoire de Belfort se voit reprocher des, des propos sortant du cadre républicain. La mise en cause vient de la candidate Sophie Montel pour les Patriotes. Vous retrouvez ça sur notre site internet. Le quartier sensible, planoise, de Besançon, au cœur des préoccupations judiciaires. Lors de la rentrée solennelle du tribunal de grande instance, les magistrats ont consacré une grande partie de leur discours à ce secteur. Thibault Martinez, Del Quero et David Martin. Une évidence, une priorité. Seule face à une assemblée de juges, avocats et magistrats, la procureure de la République de Besançon a consacré la moitié de son discours au quartier de Planoise. En dix-sept, un bilan qui était effectivement assez mauvais, un seuil de tolérance à la délinquance qui a été véritablement dépassé pour les habitants, en tout cas de Planoise, avec voilà, des tirs d'armes à feu, surtout dans la, le, la, la fin du premier semestre mille dix sept, qui ont précipité cette décision de créer un groupe local de traitement de la délinquance. Ce groupe a été mis en place fin 2017. Depuis, il a procédé à une quarantaine d'interpellations dans le seul quartier de Planoise. Mais cette nouvelle en cache une autre, moins bonne. Cette année, le tribunal de grande instance commence son activité en sous-effectif. Un juge pour enfants, muté, n'a pas été remplacé. Il s'occupait justement des mineurs du quartier de Planoise. Une situation difficile à gérer pour la présidente du tribunal. Faire des économies, c'est une bonne chose. Vouloir les faire pour ne pas remplacer les magistrats, c'est peut-être un petit peu moins bien. Voilà. Donc euh, il est vraiment urgent que la justice dispose et la magistrature dispose de tous ces effectifs. Ensuite, nous pouvons effectivement réfléchir à des améliorations et à des réformes. En mars, le tribunal de Besançon devrait retrouver la totalité de ses effectifs en attendant, juges et procureurs sont sur la même longueur d'onde pour assurer la sécurité du quartier de Planoise. La justice, l'économie ou encore la philosophie, quelles études choisir La question ne concerne pas seulement les bacheliers. Les vocations se suscitent parfois dès l'adolescence. À Montbéliard, l'école d'ingénieurs l'UTBM organise une opération séduction sous forme de défi avec des collégiens. Vanessa Herson et Cécilia Bress. Laure et Nicolas sont en troisième au Collège Anatole-France de Bettencourt. Parce qu'ils sont toujours indécis sur le choix de leur futur métier, ils participent au Cordé de la réussite. Objectif découvrir la profession d'ingénieur avec le concours d'un étudiant de l'UTBM. Pour savoir si ça fonctionne ou pas. Premier défi à relever créer un pont en 1h30 avec du papier et du ruban adhésif. Oui, on sent ça. Après, il y a quelques difficultés, mais euh, on doit faire un pont qui puisse supporter une voiture et un camion sans qu'il s'effondre et euh, qui soit euh, le plus long possible. On doit construire euh, un pont qui soit solide, qui soit esthétique et euh, qui soit euh, faisable entre deux tables. Un peu plus loin, autre défi. Ces collégiens de l'établissement Simone Signoret de Belfort doivent élaborer un tremplin à œufs. Mettre de chaque côté que ça se rejoigne au milieu, c'est ça On va mettre des élastiques, des fils, du scotch, tout au milieu, et pour quand l'œuf tombe, ça fait un genre de matelas. Ou... Les cordées de la réussite existent depuis 10 ans pour faire connaître l'université et l'ingénierie aux élèves des collèges et lycées. 80 adolescents étaient présents à l'UTBM et le défi sur l'œuf est plutôt réussi. Un peu moins pour le camion. Il ne cachait plus son envie de partir. C'est fait, l'attaquant du FCSM Faneva Andriatsima quitte les Jaunes et Bleus pour rejoindre le Havre. Il était depuis deux ans à Sochaux. L'entraîneur regrette son départ. Si je vous dis Soaski, course de fond et Jason, l'ami, Chapuis, et eh bien, vous me répondez bien évidemment. Chauxneuve et ces deux jours de Coupe du Monde de combiné nordique. Côté sportif, les favoris, les Norvégiens ont fait le job. Côté public, l'événement reste un succès populaire malgré la météo. Un événement qui devrait s'étoffer dans les années à venir. Aline Bilinski, Inti Sarbaloul. Pour les organisateurs, il a fallu faire avec la neige, la pluie, le vent, et ce ne fut pas toujours simple. On annonçait 15 000 personnes sur les deux jours, 10 000 finalement sont venus braver les éléments. On est resté confiant tout le long, on a continué à tout mettre en place. Les 500 bénévoles ont continué à, à faire ce qu'ils avaient à faire. Et au final, on a fait un, un beau week-end. Il y avait quand même du public. Et voilà, c'est pas passé loin du petit podium qui, qui aurait été parfait, mais on est ravis. Car les compétitions ont bien eu lieu. En individuel, le samedi, François Brault est le meilleur français. Il prend la neuvième place. Je me suis battu, j'étais avec les Allemands, les meilleurs fondeurs du circuit. J'ai tenu jusqu'à la fin, voilà. Neuvième, c'est ma meilleure ici à Chonneux, donc je suis super content. Par équipe, le dimanche, les Français font mieux. En configuration JO, avec Antoine Gérard, François Brault, Maxime Laherte et Jason lamy ils terminent quatrième du relais. C'est un peu décevant parce que es en, on est dans la baston et puis, puis il manque pas grand-chose. Maintenant, voilà, il vaut mieux faire 4 aujourd'hui qu au jeu. Mais c'est vrai qu'on avait ciblé aussi un peu ça et 4, c'était ouais, 7 quand même. On a une marge de progression, on n'est pas au mieux de notre forme. Donc euh, je pense que dans quelques semaines, il n'y a pas de souci. Hein, on, on sera dedans. Pour eux, ce sera les JO. Quant aux organisateurs, ils pensent déjà à la suite. L'avenir de Chauneuf s'annoncera Dieu en 2019 et au-delà. Alors, la fédération internationale depuis quelques semaines déjà nous, nous tanne pour prendre ce qu'on appelle le triple qui est une, une, comment dire, une édition très importante. C'est trois jours de compétition, c'est vraiment un, un moment fort dans la saison. Et puis aujourd'hui on commence à avoir très très envie de le prendre. Championnat du monde de ski nordique dans ce massif jurassien, c'est jouable a priori. Alors pour être franc avec vous, on est réfléchit. Alors on est candidat pour 2023 pour le ski alpin, donc on ne peut pas mener de front euh, différentes candidatures. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que s'il y avait un jour une, une candidature française pour le nordique, ça ne peut être que dans le Jura. Du théâtre à présent avec la pièce bérénice de Racine, montée par le Centre Dramatique National de Besançon. La pièce est jouée à compter du 24 janvier. Jean-Luc Gantner et de Nicole ont assisté aux dernières répétitions. De combien de malheurs pour vous, persécutés, vous ai-je pour amour sacrifié mes pleurs Titus, qui aimait passionnément Bérénice et qui, même à ce qu'on croyait, lui avait promis de l'épouser. Le résumé est de racine lui-même, la question à jamais poser de l'amour et de la destinée. Un monument du théâtre français mis en scène à Besançon par Célipote. Tout ce qu'on pour moi quand je découvre en fait ce court-métrage que Duras a réalisé sur Bérénice, qui s'appelle Césarée, et qui est une sorte de, de film-poème, ça, de court-métrage, et dans lequel, au fond, on pourrait dire que ce qu'elle fait ressortir d'une manière extrêmement forte et troublante à la fois, et que, et que tellement de gens ont oublié chez Racine, même, je veux dire, que, que cette Bérénice était la reine des, des Juifs, En face de cet amour absolu pour Bérénice, il y a son amour absolu pour Homme. Mais comme quand la patrie peut être aimée autant qu'une femme, enfin quelque chose d'aussi passionnel, d'aussi brûlant. Ce qui peut paraître parfois un peu anachronique ou difficile à jouer quand on a des vers comme ça sur la patrie, d'une grande violence sur le sang, sur la lignée. Mais que ce soit aussi brûlant que cet amour pour Bérénice. Un point de vue engagé sur les amours de Titus et Bérénice, visible sur la scène du Centre dramatique national du 24 janvier au 2 février prochain. Je sais que, sans pitié, vous n'avez pu l'entendre. Moi-même. À retenir dans notre région, le Doubs et le Jura placés en vigilance rouge ce soir en raison des risques d'inondation. Les cours d'eau vont continuer de monter, certains comme le Doubs, pendant encore plusieurs jours malgré l'arrêt des précipitations. Quelles conséquences Nous verrons tout ça demain midi dans une émission, une édition spéciale sur France 3, Franche Comté. Et puis à suivre également dans l'édition nationale, Emmanuel Macron, entouré de 140 grands patrons à Versailles, opération séduction du chef de l'État, pour montrer que la France est attractive. 300 millions d'euros d'investissement annoncé par exemple par Toyota. Merci de votre fidélité, très belle soirée sur François. Aujourd'hui, plus besoin de votre CV pour décrocher un job